Patrimoine RH, nous sommes des experts en rétention et fidélisation du personnel et plus particulièrement dans l'instauration aussi du bonheur en entreprise. Après plus de 20 ans dans le recrutement pour le groupe ADECO, que ce soit en France ou en Nouvelle-Calédonie, puis 3 ans chez Groupe Perspective à Québec, un nouveau défi euh, s'imposait à moi dans le principe d'accompagner les entreprises dans la rétention et les fidélisations. Un autre de nos services, c'est l'évaluation de rendement. Il est très important aujourd'hui, lorsque l'on a des ressources, c'est de pouvoir les évaluer régulièrement. Et pour être sûr que, puisse, que les, les ressources puissent atteindre le, le résultat attendu, il est important de savoir comment elles doivent s'y rendre, quels sont les moyens, quels sont les outils qu'elles vont avoir. Pour pouvoir évaluer ces gens-là, il y a une méthodologie et des outils à mettre en place.